Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui on va faire un peu de cuisine, vous voyez bien que j'ai sorti mon tout beau tablier Nous allons faire un pesto d'ail d'ours, je suis allé à la forêt aujourd'hui cueillir cet ail d'ours Et on a des parterres entiers dans la forêt ça se mange oui ça s'appelle ail d'ours parce que ça a vraiment le goût d'ail à partir de ça on peut faire du pesto mélanger avec des pignons mélanger avec du parmesan et de l'huile d'olive on mixe tout ça et ça nous donne un truc parfait petite subtilité, il ne faut absolument pas confondre les feuilles d'ail d'ours avec les feuilles de muguet le muguet c'est toxique alors on ne peut pas se planter, si on prend la peine de juste le, le casser un petit peu, puis sentir. C'est que on est, ça sent l'ail. Hein. Alors c'est parti, avec 50 g d'ail d'ours, il me faut du parmesan et un peu plus de 30 g de pignons de pain. Je vais mettre tout ça là-dedans. Alors attention, ça va faire un peu de bruit. Alors, à cette mixture, on ajoute encore un peu d'huile d'olive. 50 grammes ici, j'ai mis. J'y mets encore du parmesan. Voilà, 30 grammes de parmesan. Embrasse tout ça. et top, parfait. Ensuite, j'ai récupéré un bocal. On aura un tout beau bocal voilà, j'ai un pot, on va pouvoir le mettre au frigo, et on pourra se faire, faire des spaghettis bientôt Fantastique, nous avons un pot de pesto d'ail d'ours, qu'on peut déguster sur les spaghettis, sur des pâtes, ou plein de choses, c'est génial Recette simple, facile, printanière, top Voilà, si tu veux encore retrouver d'autres recettes de cuisine, tu peux aussi aller visiter le site yopyop.ch avec plein de recettes de cuisine amusantes et n'oublie ah, pas de mettre un petit pouce pour faire connaître cette vidéo. Et abonne-toi à ma chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. À bientôt